ravi de vous rencontrer. Non, hein, hein, votre euh, renommée vous a précédé. Donc et, je... et la vôtre, encore ah, plus. Appris... <rire> non, non, non, non, non. non, non. On a tous besoin. besoin, on a tous besoin, a mais on a la force qu'il faut quand même. C'est la force qui vient de C'est ça, mais moi j'ai besoin de la force non, mais aussi, j'ai besoin la de la vous, voilà. Donc quand les deux forces se rencontrent, il n'y a pas de force. ça va bien Enchanté la famille, ça fait plaisir. On dit qu'on est en France, je pense qu'il y a des questions de fond à se poser, il y a une problématique aussi identitaire sur laquelle on doit se pencher. Il y a des inégalités sociales, parce qu'on nous parle de vivre ensemble, mais le partage des richesses n'est pas fait effectué de telle sorte que tout le monde soit ensemble. Et donc, par contre, ce principe-là, oui, il y a un combat qui est mené. Il y a des gens, notamment ceux qui sont ici, qui m'ont invité, qui estiment des multitudes d'associations de la communauté CAF, qui estiment que leur voix n'est pas entendue. Qui estiment que leur voix est méprisée. J'ai eu des témoignages qui m'ont donné les larmes aux yeux ces derniers jours. Nation, bonne foi bataille, bata, pas blanc non moins pas noir. Tout a été fait pour que vous ne soyez pas présents ce soir. Les médias coloniaux se sont amusés à dire que le meeting était hier et non pas ce soir. Tout a été fait pour que le peuple ne puisse pas se réunir. Mais votre présence ce soir est la plus belle des réponses à l'impérialisme français. Je vous demande s'il vous plaît de vous applaudir. les chrétiens on raconte un peuple plus en effet fait, on de toutes les couleurs, de toutes les ethnies, de toutes les origines. Mais un peuple qui s'appuie sur la souffrance de la matrice du peuple qui est venu en premier ici, en l'occurrence. Le cesse d'être traité comme un peuple colonisé. Voilà la réalité qu'il a mis. Aimé Césaire. Césaire, disait que le nègre au départ c'était l'Africain ou le descendant d'Africains esclavisés, mais qu'aujourd'hui le nègre c'est celui qui est considéré comme un opprimé, comme un damné de la terre, comme un colonisé en tant que tel, et donc le nègre toutes les. Et c'est ce qui fait qu'il y a des nègres c'est ce qui fait qu'il y a des nègres Yap, c'est ce qui fait qu'il y a des nègres ce Tous ceux qui sont considérés comme un département de l'école sont issus de La Réunion, on vous dit que c'est un département français, et je suis souvent pour cela, un département Mais quand on dit ça, le pouvoir central français dit ce Ah non, vous êtes des racistes anti-jomènes. Anti Nous n'avons de Même quand vous, vous mettez, nous mettez des nous, nous sommes libres quand même, parce que la plus grande prison, ce n'est pas la prison physique, mais c'est la prison mentale. Euh, en tout, je viens en Colombie depuis trois jours, explique à nous la pétresse que nous vivons. Et moi, nous nous ça, franchement, mais c'est que nous politiciens. Aujourd'hui, deux trois jours, il est capable de expliquer à nous ce que maintenant, on est trop encore ça à nous. Franchement, est tout va A à nous. Aujourd'hui, tu ne l'as pas tout à A vous à Franchement, je ne veux pas On Dans tout Et franchement, c'est ça, nous avons besoin. La roulette politique que nous reconnaît à nous dedans. Aujourd'hui, je me regarde et les, les Nous reconnaît à moi à très Nous reconnaît à moi à travers cette gamme. Nous reconnaît à moi à travers cette gamme. Nous reconnaît à moi à travers cette et non, il est facile de mettre la faute sur les gens. Mais est-ce que nous, nous le réellement à changer de vie C'est ça notre première question. La pleine jambe est venue. Est-ce qu'il va le très réellement à changer de vie